bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech. Dans le cadre de la journée 2017 de la célébration internationale de la femme, je vous apporte 10 meilleures applications qui aideront les femmes dans leur vie quotidienne et la meilleure reste la dernière. Et avant toute chose, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour avoir les dernières vidéos publiées, surtout si vous aimez le contenu de la chaîne. MediSafe Med Phil rappel, certains peuvent penser oublier de prendre des médicaments y compris les pilules de contrôle des naissances, pas une grosse affaire, mais il peut conduire à des complications de santé et des situations indésirables. Voilà pourquoi l'application MediSafe est très utile car il garde la trace de la pression artérielle, le glucose et d'autres mesures en plus pour vous rappeler de prendre vos médicaments, des suppléments et des vitamines. Cercle de 6, c'est une application de sécurité qui vous permet de choisir jusqu'à 6 amis de confiance pour ajouter à votre cercle. Lorsque vous êtes en difficulté ou besoin d'aide, vous pouvez utiliser l'application pour envoyer à votre cercle un message d'alerte SMS préprogrammé avec votre emplacement exact. Vous pouvez également appeler deux lignes directes nationales préprogrammées ou un numéro d'urgence local de votre choix en temps de situation critique. Steelbook, vous pouvez se sentir comme si vous n'avez pas de robe à porter à un événement en dépit de votre armoire plein de vêtements. Cette application peut être utile dans une telle situation car il vous permet d'organiser vos tenues avec votre préférence, la taille, etc. avec des images. Période Tracker, c'est une application qui assure le suivi de vos cycles mensuels avec période calendrier. Aidez les femmes qui cherchent à concevoir et ceux qui tentent de contrôler des naissances. Ils suivent votre période, les cycles, l'ovulation et les chances de conception. Période Tracker vous indique également si vous avez des périodes irrégulières et de suivre vos chances de grossesse tous les jours. MyFitnessPal c'est une application smartphone gratuite qui permet de suivre le régime alimentaire et l'exercice pour veiller à ce que l'utilisateur dispose de suffisamment d'apports caloriques et en nutriments. Si vous voulez perdre du poids, tonifier, obtenir une bonne santé, changer vos habitudes ou de commencer un nouveau régime, cette application couvre tout. Simplement yoga. C'est une application yoga instructeur avec un yoga de routine 20, 40 et 60 minutes qui vous donne des étapes à travers chaque pause. L'utilisateur peut choisir la longueur d'entraînement et la pratique du yoga dans la maison qui fait plus le confort d'un. Mon safety pain. C'est une application de sécurité pour les femmes, conçue pour la sécurité personnelle avec des fonctionnalités telles que le suivi GPS, les numéros de téléphone d'urgence, les directions les plus sûres, itinéraires, etc. Il peut vérifier si vous avez entré dans un endroit dangereux et vous pouvez alerter vos amis ou de la famille et laisser vous suivre. Neka! à peu près soin de tous vos besoins en matière de produits de beauté, que ce soit pour la peau, les cheveux, salle de bain et de beauté ou dans le département de parfum, NECA app a un onglet offre où vous êtes susceptible de vous trouver des offres très généreuses et remises à un moment donné. a établit un partenariat avec le conseil de Maharashtra Femmes de l'État MSWC, de donner un pourcentage de ses revenus du 3 mars au 8 mars entre autres, l'application dispose d'une offre Holly Ingama où les utilisateurs peuvent bénéficier d'un rabais allant jusqu'à 40% sur les produits de marque tels que L'Oréal, Lacme, Maybelline, The Body Shop et plus encore. Raksha Alerte de sécurité des femmes. Raksha Alerte de sécurité des femmes, développée par l'équipe Baratsewa, une organisation de abus non lucratif ONG, cette application de sécurité pour les femmes est équipée d'un bouton qui va alerter vos proches et chers et leur faire savoir votre position en temps de détresse. Vous pouvez sélectionner les contacts qui seront en mesure de voir votre position, même si l'application est éteinte et ne fonctionne pas. Les alertes peuvent être envoyées en appuyant sur la touche de volume pendant 3 secondes. Et on termine par la toute dernière application sortie récemment, je remercie par la même occasion NoTech TV qui a communiqué autour de cette application. Woman Interrupted cette application suit le nombre de fois où les hommes interrompent les femmes dans les conversations. Fatigué d'être interrompu Une nouvelle application prétend qu'il peut être en mesure d'aider. Appelé Woman Interrupted. L'application utilise le microphone de votre smartphone pour analyser les conversations et de suivre le nombre de fois où les hommes interrompent les femmes dans une conversation donnée. Créé par l'agence de publicité brésilienne BETC pour coïncider avec la Journée Internationale des Femmes. Les créateurs de l'application dit Woman Interrupted a été inspiré en partie par le premier débat présidentiel lorsque Donald Trump a interrompu à plusieurs reprises Hillary Clinton. L'application qui est disponible pour iOS et Android utilise le microphone de votre téléphone intelligent pour suivre les conversations et de déterminer le nombre d'interruptions dans une conversation donnée. Utilisation de fréquences vocales comme un guide, l'application conserve un œil sur le nombre de fois où la voix des hommes se chevauche avec celle des femmes afin de déterminer le nombre d'interruptions. Il y a aussi un processus d'étalonnage initial où l'application apprend votre propre voix pour faire son suivi plus précis. Lorsqu'une conversation est terminée, l'application va tracer le nombre d'interruptions que vous pouvez suivre au fil des temps. Bien que l'application est dessinée aux femmes, BETC dit qu'elle peut également être utilisée par les hommes qui ne peuvent pas réaliser à quel point ils interrompent les femmes autour d'eux. Il ne suivra pas combien de fois les femmes peuvent interrompre les hommes. Eh bien j'espère Qu'avec toutes ces applications, les dames et demoiselles vont trouver leur bonheur et surtout qu'ils soient utiles pour vous. N'hésitez pas de donner votre avis et si tout cela vous plaît, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite une bonne fête et surtout une agréable journée. Thank you.